Moins 40 millions d'euros d'investissement net pour l'hôpital en 2021, en ce moment même. Mais, de l'autre côté, plus 1,5 milliard de spéculation vaccinale pour les labos. C'est ce qui est prévu en ce moment même dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a absolument tout pour les labos et rien pour l'hôpital. Alors derrière, vous pouvez dire, vous pouvez faire tous les discours que vous voulez. Vous pouvez euh, faire toutes les, les grandes envolées lyriques, tous les grands appels, toute la mobilisation, tous ensemble, regardez dans les médias. Ah non, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout pour les labos, rien pour l'hôpital. Et quand on fait ça quand on fait passer le vaccin avant les soins et avant l'hôpital, c'est faire passer la finance avant la santé. C'est faire passer les actionnaires avant les patients et les malades. C'est faire passer le profit d'une infime minorité de grands actionnaires et de patrons de laboratoires pharmaceutiques avant le bien commun essentiel de nos hôpitaux, ce bien commun de tous c'est exactement l'inverse d'une action publique. C'est la privatisation des moyens publics. C'est un détournement. C'est un détournement massif euh, de fonds publics. Là, il faut dire stop. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir, d'un côté, pour les labos, de l'argent qui pleut, qui descend du ciel comme une manne divine, et de l'autre, pour l'hôpital, ah ben non. Ce ceinture, ah non désolé pour vous, hein, euh, l'argent ça pousse pas sur les arbres. Ce deux poids, deux mesures est absolument intolérable, et nous devons dire non à ça de toutes nos forces, de tous les moyens possibles, il faut leur dire stop à cette folie Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de relayer une grande pétition qu'a lancé mon confrère Thierry Champion contre cette folie, et pour demander l'arrêt immédiat, de ce détournement de fonds publics au profit des labos. Le texte de loi est en discussion en ce moment, il est en navette entre le Sénat et l'Assemblée. Alors, Monsieur Macron et mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, nous vous disons solennellement, aujourd'hui, non Non Vous arrêtez immédiatement ce détournement de fonds Alors, je mets le lien en description, je vous mets aussi le site probablement au montage euh, qui s'affiche, Allez-y, signez cette pétition, partagez-la massivement, euh, ne serait-ce que pour connaître le chiffre. Moins 40 millions d'euros, moins, moins 40 millions d'euros d'investissement net pour l'hôpital, après tout ce qu'ils ont vécu cette année. Et plus 1,5 milliard d'euros pour un vaccin, on va en parler de ce vaccin. Mais avant, laissez-moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Ça fait ça fait bien 15 jours maintenant que je me suis attaqué très sérieusement et assez férocement, il faut l'avouer, à cette question des liens entre finance et virus, et en particulier du vaccin. J'ai fait un certain nombre de vidéos, je vous les mettrai en description également. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, que je connais assez bien maintenant. Hmm et euh, bah c'est totalement euh, ubuesque, c'est euh, du jamais vu. Ils osent tout, ils osent absolument tout. Alors on va regarder ces chiffres un peu plus précisément. Je vous rappelle, s'il vous plaît, euh, signez la pétition, partagez-la, partagez-la sur les réseaux, faites-la suivre à vos carnets d'adresses. Parce que je suis désolé, moi, enfin, je, je, pas, j'ai vu aucun article qui ont dit 1,5 milliard pour les labos et moins 40 millions pour l'hôpital d'investissement net. Tout le monde s'en fout. Je ne sais pas ce que fait la presse, je ne sais pas ce qu'ils foutent à la télé, je ne sais pas ce qu'il foutent, mais il faudrait peut-être regarder un peu, parce que c'est maintenant que ça se passe, et que si on ne dit pas non à ça tout de suite, qu'est-ce qui va se passer C'est que ces chiffres vont être inscrits dans la loi, dans la loi de finances. Ça va être, ça va devenir légal. On va trouver que, bah oui, la loi dit qu'il vaut beaucoup mieux investir dans un vaccin, dans une spéculation vaccinale, parce qu'on n'est nulle part ailleurs qu'une spéculation vaccinale, euh, que dans l'investissement dans l'hôpital. Alors, regardons ces chiffres un petit peu, hein, parce que donc, ce ,5 milliard 5 a été provisionné, selon l'annonce de Jean Castex, sur le budget donc de la Sécurité sociale. Nous avons 1,5 milliard qui sont destinés euh, à la commande de 90 millions de doses de vaccins. Euh, comme ces vaccins euh, ont besoin de deux doses, en gros, on a prévu 45 millions euh, de personnes vaccinées sur le premier semestre 2021. C'est absolument massif et ça l'est d'autant plus que aujourd'hui la population française est majoritairement contre le vaccin à 60% et c'est en train de monter. Là, il y a une défiance absolument euh, impressionnante qui est en train de monter et c'est normal. Hein on n'a pas de chiffres, on n'a rien. Tout est dans l'opacité, euh, tout est tout est fait n'importe comment. Et si on regarde, à l'inverse, les gens qui pensent sérieusement se faire vacciner, ben on en a 10 millions de personnes, à peu près comme la grippe. 10 millions de personnes, bon alors peut-être que là, sur le virus, on va en avoir un peu plus, on va peut-être en avoir 15 millions, peut-être même 20 millions, mais 45 millions Et Monsieur Macron, vous nous avez dit euh, que le vaccin ne serait pas obligatoire et j'attends de voir comment vous allez vacciner 45 millions sans le rendre obligatoire ou sans, parce que ça j'en ai déjà parlé également, sans euh, le rendre, si ce n'est obligatoire, sans euh, le rendre punitif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas euh, votre vaccin, vous ne pourrez pas voyager. Tiens, vous savez quoi la, seule, la, la, la, la compagnie aérienne Qantas Airlines a annoncé déjà que sur ses vols internationaux, elle n'allait plus autoriser de passagers qui ne soient pas vaccinés contre le Covid. Ça vient, ça arrive, c'est là, c'est à la porte c'est comme ça que ça va se passer. Ou alors, pour reprendre à, à, à l'insupportable Christophe Barbier, vous pourrez pas aller au restaurant, vous pourrez pas aller au stade, vous pourrez rien faire. Non, non, non, c'est pas obligatoire. C'est juste punitif. Mais bon, on a quand même 90 millions de doses, et donc, le ,5 milliard 5 de Monsieur Castex est censé donc prévoir ses commandes. La logistique, parce que je vous rappelle que ces vaccins, une bonne partie en tout cas d'entre eux, euh, doit être conservée entre moins 70 et moins 80 degrés, donc dans des super congélateurs, vous imaginez euh, un petit peu euh, l'espèce de défi logistique que c'est. Euh, et puis bien évidemment, euh, donc il faut la logistique, il faut le, le stockage, l'entreposage sécurisé, hein, avec des alarmes si jamais il y a des pannes d'électricité ou des choses comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe si le vaccin euh, reste pas à température comme il faut. Et enfin, euh, l'inoculation. Donc ça, a priori, ça prend ça. Alors ça prend pas en compte euh, l'éventuelle grande campagne de vaccination qu'il va bien falloir faire euh, pour, euh, pour pouvoir lever l'hésitation vaccinale, comme on dit à la fondation Gates. Euh, et puis alors surtout, pour le moment, c'est une provision sur le budget. Le truc peut tout à fait déraper parce que si on fait des calculs, on... ils n'ont rien publié. Hein tout est fait dans l'opacité la plus totale. C'est un marché public hein. C'est marché public, mais c'est pas grave, c'est précommandé. Alors on sait que le vaccin Pfizer, il est autour de 20 euros la dose, mais il y en a d'autres qui sont moins chers, on sait pas trop. Mais si vous êtes à 20 euros la dose, euh, ben, en fait, 90 millions de doses, vous avez déjà enlevé euh, vous avez déjà enlevé l'essentiel de 1,5 <rire> milliard de, de Castex Donc en fait, vous avez peut-être doublé le truc, euh, si jamais il faut derrière compter tout le transport, l'entreposage euh, et l'inoculation. Donc d'un côté, vous avez ça qui pleut. Et cet argent, donc, est donné à des gens qui mais ne le méritent absolument pas. Pourquoi ils le méritent Pourquoi est-ce que ces grands laboratoires ne le méritent pas Ils ne le méritent pas parce que à ce stade, aujourd'hui, ils n'ont pas fait la preuve que leur vaccin était efficace dans les cas graves, c'est-à-dire dans les cas d'hospitalisation, de soins intensifs, de réanimation. C'est quand même pour ça qu'on a confiné une fois et deux fois parce que nos services étaient saturés. Aujourd'hui, nous n'avons pas le début d'une preuve euh, que les vaccins sont efficaces pour les cas graves. Ben, ça ne peut pas être statistiquement valide. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui sur leur test 200, 300 personnes euh, qui euh, ont été atteintes du virus, euh, mais vous n'avez pas là-dedans. Si vous voulez, il y en avait peut-être un qui va déclencher un cas grave. Donc, euh, si vous voulez, euh, vous n'avez strictement rien de statistiquement valide. Et vous ne savez pas non plus, puisque ça, on l'a même pas regardé, si euh, ce vaccin euh, empêche ou diminue la propagation du virus. Pareil, si on peut éviter de, de, de transmettre le virus, c'est aussi utile. Donc les deux nerfs de la guerre, et j'en oublie un troisième, on ne sait pas non plus combien de temps il est efficace, puisque jusque-là, on regarde l'efficacité à 7 jours, 14 jours, et peut-être on aura deux mois bientôt. Deux mois, mais on parle même pas d'un an, là Donc, nous ne savons rien... Je ne dis pas qu'il est efficace ou qu'il peut, je dis que nous ne savons pas. Nous ne savons pas le nerf de la guerre, de l'efficacité de ce vaccin. Première chose. Deuxième chose, les trois grands laboratoires, les trois plus grands engagés dans la course, c'est-à-dire Pfizer, Moderna et Merck-Pasteur, Merck s'est hein, Merck, associé avec l'Institut Pasteur, ont refusé de vendre le vaccin à prix coûtant. Ils ont refusé, ils ont dit non, on ne vous vendra pas le vaccin à prix coûtant, et ils nous vendent pas le vaccin à un prix coûtant. Ben alors on pourrait dire, bon d'accord, mais euh, c est, c est, c est, vous comprenez, euh, ça coûte ça coûte extrêmement cher à développer ces choses-là. Vous n'imaginez pas l'argent de dingue qu'il faut pour faire ça ben si, on imagine assez bien, parce que c'est nous qui vous l'avons donné. Puisque l'Union Européenne, par exemple, a mis 500 millions d'euros dans la réponse contre le virus, dont 100 millions, rien 100 millions pour BioNTech qui est l'associé de Pfizer dans la recherche du vaccin. 100 millions d'euros, ça fait beaucoup. hein Et pourtant, c'est encore rien. Les, les États-Unis, eux, ont donné 1 milliard à Moderna. Euh, L'Institut Pasteur. Merck Pasteur. L'Institut Pasteur a aussi eu euh, des subventions. Mais surtout, l'Institut Pasteur s'est subventionné. Plus de la moitié des financements de l'Institut Pasteur sont publics, ou euh, du mécénat, ou des dons et des legs toute cette recherche est financée sur fonds publics et ils refusent de vendre le vaccin à prix coûtant, alors même que toutes ces recherches qu'ils font, éventuellement, peuvent ensuite découler sur... Euh, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est que ce vaccin euh, ARN, si ça marche, bah derrière, il va y avoir plein d'autres applications. Ils vont avoir de quoi se rattraper après, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce qu'a proposé Johnson et Johnson, qui, eux, acceptent de le vaccin à prix coûtant, c'est de dire, on vous fait le vaccin à prix coûtant pour le premier milliard de doses et après on voit. Non ces gens-là, dans lesquels on a massivement investi, refusent de vendre à prix coûtant. C'est totalement délirant. On paye tout le temps, on paye tout le temps, tout le temps, tout le temps. On prend tous les risques ils ne prennent rien. Hein. Sans compter d'ailleurs qu'il y a une très très grande opacité, que Pascal Canfin, député européen, euh, a souligné, une très très grande opacité sur la responsabilité. S'il y a des effets secondaires, qui est responsable ben, A priori, je crois que euh, ça va être les États et ça va être l'Union européenne. Ça ne va pas être les labos. Pas de responsabilité pas de risque financiers, puisque c'est essentiellement financé un fonds public, mais des profits. C'est n'importe quoi. Et c'est pas tout. Si vous regardez euh, les cinq plus grands laboratoires, ça c'est un article du Figaro hein, qui l'a sorti, qui est un article du Figaro qui vous dit si les cinq plus grands laboratoires, les patrons de ces cinq laboratoires entre août et octobre, euh, depuis le début de la crise, il faudrait que je revoie les chiffres, depuis le début de la crise se sont versés 145 millions de dollars en, en, en, en de primes par leur plan d'actionnariat. 145 millions de dollars en pleine course au vaccin pour ces gens-là. Alors c'est beaucoup, mais c'est que la face émergée de l'iceberg, parce que ces grands plans sont pour les patrons, mais sont aussi pour les grands actionnaires. Les patrons ont une obligation de déclaration, pas les grands actionnaires. Donc vous avez probablement en ce moment même des centaines et des centaines et peut-être même des milliards de profits qui sont réalisés par quelques personnes dans la plus grande opacité. Mais on paye et on n'a rien. On n'a aucune, aucune information. Euh, les laboratoires n'ont toujours pas à ce stade publié aucune étude clinique, rien. Il n'y a pas de publication dans, dans un journal scientifique, il n'y a pas de publication des résultats, on n'a rien. On n'a pas de données. Euh, on a... On n'a rien. Les, les, les contrats, on n'a pas les contrats, on n'a pas les détails des contrats. On ne sait pas quels sont les, les, les détails des contrats de l'Union européenne. On ne sait pas quels sont les détails des précommandes de la France. Nous ne savons rien. Mais euh, je suis désolé. Là, avec le peu d'éléments qu'on a, tout nous prouve que euh, nous avons une opération incroyablement financière, éventuellement de contrôle social, mais alors sanitaire, je demande toujours à voir. Pas de preuve, mais de l'argent qui pleut comme un déluge. Je suis désolé, euh, ça va à l'encontre de tous les principes de déontologie et de tous les principes de précaution qu'on peut imaginer. C'est un truc, si vous voulez, c'est même pas... On n'est même pas à dire on peut discuter. Non, là, il n'y a même plus rien à discuter. C'est obscène. C'est absolument obscène. Et ça, c'est ce qu'on a, en sachant en plus qu'en Europe, on a l'espèce de scandale absolument monumental du Redem du du ré, du civile, dans lequel on est en train de s'enfoncer. L'Union Européenne a payé plus d'un de, milliard d'euros pour ce médicament, alors que l'OMS le déconseille, alors qu'il y a un papier dans Science qui est sorti pour dire que c'était une catastrophe, ce truc. On a payé, et on a payé, sans, on a payé sans rien voir, sans rien regarder. On a juste payé, comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un milliard de doses d'un truc bah, qui, en fait, fait plus de mal que de bien. Ça, c'était euh, là, c'était il y a quelques mois. Et on est en train, peut-être... Peut-être bien de refaire la même chose avec le vaccin. Mais non, je suis désolé, pas avec l'argent public. Arrêtez ce détournement de fonds massifs pour de la spéculation vaccinale et tout ça en sacrifiant l'investissement dans l'hôpital. Je suis désolé, il faut être contre ça. Je vous le redemande encore, si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur pause sur cette vidéo, allez sur le site de la pétition, signez-la et partagez-la massivement. C'est un scandale, mais je n'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est le, le, le milliard milliard qu'on est en train de donner à des gens qui ne publient aucun résultat, mais qui se gavent d'argent. Hein ça, ça Ensuite, on regarde l'hôpital. Alors ça, l'hôpital, c'est très intéressant. Parce que l'hôpital, ça a commencé cet été avec le grand Ségur de la santé. Euh, et, euh, et ça, le grand Ségur de la santé, ça a commencé avec 19 milliards. <coughs> Excusez-moi. Une enveloppe de 19 milliards absolument énorme, je mets de côté les rattrapages euh, de salaires et euh, de postes qui n'étaient plus pourvus dans l'hôpital, ça c'est une autre enveloppe où effectivement euh, avec les gels des points euh, vous aviez un appauvrissement euh, des personnels de santé euh, à l'hôpital mais personnel de santé en général et en plus, vous aviez des postes qui n'étaient plus pourvus donc ça, je mets de côté parce que c'est le début d'un rattrapage. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il aurait fallu faire de toute manière, crise ou pas crise. On n'est pas en train de parler d'une réponse à la crise, on n'est pas en train de parler d'investissement. Donc l'investissement, Ségur de la Santé, 19 milliards. Magnifique 19 milliards, là, on va pouvoir travailler. Sauf que ce truc-là, dès que vous le regardez, ça serait réduit comme peau de chagrin, ça se réduit tellement comme peau de chagrin qu'à la fin, ça devient négatif. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Vous avez 19 milliards. Bon, ces 19 milliards, on les entaille très vite de beaucoup parce que vous avez 13 milliards, qui ne sont qu'un jeu d'écriture, de transfert de dette. Alors on transfère la dette, alors on ne sait pas trop, c'est une patate chaude, ça devait aller à la Cadesse, mais euh, les sénateurs veulent pas que ça aille à la Cadesse, alors finalement ça va peut-être être repris par le gouvernement, on ne sait pas trop. À la fin, c'est toujours nous qui payons, ça ne change rien. Et que, ouais, on allait laisser nos hôpitaux faire faillite On allait laisser nos hôpitaux euh, à, à être en cessation de paiement et devoir fermer Non. Donc ça, ça s'appelle un jeu d'écriture, C'est pas un investissement, c'est juste une reprise de dette, c'est normal. Et encore une fois, cette reprise de dette, euh, ben, c'est euh, tout ce que l'on n'a pas fait ces 20 dernières années, c'est tous les investissements que nous n'avons pas fait dans l'hôpital. Donc ça, on ouais. D'ailleurs, dans le grand plan de relance de M. Macron, donc ces, gros, ces 100 milliards extraordinaires, il ne conserve que les 6 milliards, 19-13, que les 6 milliards du Ségur, que l'on a, a fait rentrer, on a dit que ça c'était la partie santé du plan de relance. Donc déjà, on n'a plus que 6 milliards. Et sur ces 6 milliards, nous en avons à peu près 2,5 milliards qui vont aller dans les EHPAD. Je ne dis pas que c'est inutile les EHPAD, c'est probablement très bien de mettre 2,5 milliards dans les EHPAD, mais ce n'est pas l'hôpital. Donc 2,5 milliards, 1,5 milliard et demi dans les systèmes informatiques de santé, hein, probablement un peu de big data, il va falloir suivre ça de près, qu'est-ce qu'ils vont faire hein Parce que assez récemment, euh, c'était, il me semble, Microsoft qui gérait euh, les big data de santé en France. Hein Donc 2,5 milliards. Euh, pour, euh, je vais y arriver pendant, 2 milliards. 2 milliards pour les EHPAD, 1 milliard et demi, pour l'informatique, et il reste 2 milliards et demi, 2 milliards et demi pour l'hôpital. Donc là, on n'a plus que 2 milliards et demi, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Sauf que ces 2 milliards et demi vont être libérés sur 5 ans. 5 ans de milliards et demi, vous faites le calcul, vous n'avez plus que 500 millions en, euh, 2021, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le, dans le plan, dans la loi de finances de la sécurité sociale, 500 millions d'investissements pour l'hôpital. toujours mieux que rien. Sauf que, pareil, c'est jamais qu'un jeu d'écriture, c'est 500 millions. Eh bien, en fait, vous savez où on les a pris On les a pris euh, à l'hôpital parce que, en même temps, on est en train de faire un plan d'économie sur les achats des hôpitaux de 540 millions. Donc, ce qu'on donne en investissement, on le retire en achat. Et les hôpitaux, en ce moment, ils ont besoin d'acheter deux, trois trucs quand même. Hein. Et c'est pas du luxe. Et donc, on fait un plan d'économie sur les achats de 540 millions, on donne 500 millions, à la fin, en net, vous avez quoi? Vous avez moins 40 millions d'euros. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez moins 40 millions d'investissements nets pour l'hôpital et plus 1,5 milliard. Et, même, et ça va, et ça va continuer. Et ça va continuer, ça va grossir pour les labos. Il faut absolument dire stop à ce détournement, c'est euh, on est en train de détruire nos sociétés, on est en train de détruire nos démocraties en faisant cela et en foulant du pied le bien commun de nos hôpitaux pour, pour le sacrifier, tout ça pour les profits de quelques grands labos pharmaceutiques dont on attend toujours les preuves de l'efficacité de leurs vaccins. Donc voilà, euh, c'était important pour moi d'enregistrer cette vidéo, signer la pétition, partagez-la, comme je le fais moi, j'ai reçu cette pétition, ben, qu'est-ce que je fais, je vous la transfère, euh, faites-la, signez-la, je l'ai signée, transférez-la, diffusez-la, republiez-la, sur les réseaux, par mail, partout, mais je suis désolé, aujourd'hui, personne ne doit ignorer qu'en France... On a moins 40 millions d'investissements nets pour l'hôpital, mais plus 1,5 pour une spéculation vaccinale dont on ne sait strictement pas si elle va servir à quoi que ce soit. C'est l'inverse de tout ce que nous devrions faire. Je vous remercie. Euh, signez, partagez, partagez surtout. Et je vous dis euh, à votre bonne fortune.